Malaise, un des utopies où la courbure de l'échine est un réflexe pour la survie laissant la rage au casier délaissant le fracas, une voix n'est plus un cri mais un bulletin de papier Ici ou depuis tout petit, entre le code pareil le code civil On a une vie rasoir au lieu d'en marcher sur le fil Vie heureux, porte-toi bien entends ton rôle Trimotaph avale les ordres, c'est le salaire qui nous console Ici se battre à la clé de sol et perdu d'avance On claque une clé de bras pour mettre au sol la bien-pensance Car si personne n'obéit, personne, personne ne commande hein. Si personne ne subit, personne, personne ne quémande hein. C'était notre chair à des canons, on n'était pas dans nos rêves de cosses Le bruit des potes persiste, attise les de nos molottes toujours dans les parages, la lueur rouge et noire Un coup de mer, un cri Guerrico du pavé de la nare, ouais, les animaux sauvages Rascal rapaces Que les prédateurs s'alignent, que les charognards s'alignent Que se sous les babines, que s'éguisent les canines D'accord de politique aussi guerre. Y y'a ce qu'on gronde comme un tiers d'en crime avec violence quotidienne Plus t'actives les flics, plus tardise la mort, et t'aimes pas que suite, tu traites comme un animal ah. La nature reprend ses droits, ses éléments déchaînés aucun vent des pas ne pour aller traîner les députés de la banlieue Montez en haut lieu, les députés nous trouvent aux yeux Pas tant mieux, lieu. pas de droit, pas de devoir à partir de ce soir ni moi ni hors à recevoir un bourgeois crime parce qu'on brûle sa cape, la meute grossit et puis hurle la gamme. Tu folle entier, tu désespères. Alors t'as provoqué des guerres sur le globe entier. Faut pas que je les laisse faire, non. parce qu'il faut changer. La violence est plus que jamais un mal nécessaire. les animaux sauvages, Ligne, que se retroussent les babines Et que s'étisent les janines Dans les souterrains, Ça frémit Ça trépide À l'orée des sous-bois C'est fiévreux Ça trépigne Un phare informe, informe, Fait la revanche du bétail Ses des terres il fait sabots Dans la bataille Charge au Fenwick Ça tremble dans le rang Nos militants Le cassette C'est tellement de talent Patale gratuite Pour les condescendants Et cynique Tu vas voir Tu sais les descendants Lire le à la Réveille les sombres ordres, ressuscite les meutes Les, les fonds du désordre ah Bestiaux des tiers qui refusent La boucherie qui ont fait cramer l'abattoir Les écarts ils aussi Un ultime cataclysme Une charge chaotique dans un élan cathartique Ça chope la carotine C'est l'heure de la rapine Les infâmes fulminent, On bouffe pas les riches du combat C'est la famine ah, les animaux sauvages ah, yeah. Pascal Rapace ah, tu que les chahognards s'animent, que se retroussent les babines et que s'équisent les canines. Animal la cause, mais tant babines sales, pas, sale. pas dans la fiente, la fourrure hérisse la crête, le croc cherche la main du maître, on a la mort sur tragique, rongé par les taxes et les tigres, et ouais, on a le venin, la sève, le bectaculé qui crève, on a explosé l'enclos et déposé les licorne on marche en dans la nuit noire brûlant des bouteilles d'alcool, on a de l'histoire à commettre, on vient dire merde à nos maîtres, on votera plus pour quoi que ce soit, on a qu'à guerre à promettre. Rapace, l'héros, carcasse, spéro, sa race, charclos, et ouais. Ça casse, ça crie, ça brille, ça brille, ça brise, ça bile Saut mon Les bourgeois filent des moutons noirs que la violence galvanise Leur tour de bâton en miroir quand les devantures se brisent À la cave un slogan, pas une thèse, mais faut avouer qu'en temps de crise Ça cause aux gens sans parenthèse quand la terre gueule gueule, les animaux sauvages Rascal Rapace Rascal que les charognards s'animent, que se retroussent les papilles, que s'équisent les canines On est animaux sauvages, on passe, Ascal Que les prédateurs s'animent, que les charognards s'animent Que se retroussent les papilles, que s'équisent les canines